La gouvernance, de gouvernance, la gouvernance, la gouvernance, la Katandu amba go commun, moi, à mon avis, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui ne peut donc pas être aliéné par quelqu'un. Du coup, tout le monde doit en être responsable et chacun, quelle que soit sa particularité ou sa spécificité, doit œuvrer pour que cela dure et perdu. Est-ce que quand c'est derrière l'eau, euh, ici sur la rivière, comme un, un bien commun, que tout le monde a sa, sa, sa part de l'eau qui, qui est disponible ici? Oui, oui et oui. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a amené l'eau. Donc personne ne peut s'en prévaloir propriétaire. Fût-il un industriel, même s'il amenait son arsenal, il a amené ses arsenaux pour travailler dessus, mais l'eau demeure pour tout le monde. L'eau, chez nous, a un caractère très sacré. La, la sacralité de l'eau provient du fait d'abord de la conception de ce don, de son avènement. Comment les gens expliquent que l'eau soit là? L'histoire raconte que la déesse mécontente un jour à pleurer. Et ce sont ces larmes qui sont devenues. Mais ça a évolué pour devenir, oui, la déesse a pleuré. Mais quand elle a pleuré, en mettant la lamelle, elle a retrouvé sur qu'elle voulait. Donc du coup, l'eau est devenue bénéfique. De ce point de vue donc, personne ne pouvait donc salir l'eau, ni la polluer. Et c'est resté. Ce côté sacré est resté. Lorsque vous allez voir une, une, une dame de certaines là se baigner dans l'eau, a priori, on se dit « Oh, elle se baigne dans l'eau, c'est quand même pluie, c'est malsain. » La tradition retient contact avec l'eau parce que l'eau est divinisée. L'eau est devenue une divinité. Du coup, on se dit que l'eau héberge des esprits. Et donc, il faut la vénérer. On ne peut donc pas l'aliéner à quelqu'un. Ça ne peut donc pas appartenir à quelqu'un. La divinité, elle est là pour tous ceux qui y croient. Voilà le côté sacré de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, le christianisme et puis toutes les religions monothéistes, on poussait un peu à désacraliser cet aspect. Il y a quand même certaines philosophies qui dit l'eau doit être disponible pour tout, pour tout le monde. Mais l'adoration de l'eau n'est plus prônée par exemple pas par exemple pour le christianisme. Alors temps des ancêtres, c'est fait. Même encore, il y a certains qui prennent, ou les divinités, on se dit qu'il faut aller à l'eau pour faire ce sacrifice. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans beaucoup de pays où on fait des sacrifices à l'eau, on dépose l'offrande sur l'eau parce qu'on se dit l'esprit de l'eau emportera cette offrande vers la divinité. Pour laquelle on est en train d'envoyer de le sacrifice. Du coup, l'eau devient, donc, elle passe du côté de la divinité à un vecteur de, de, de, de, de transmission d'adoration. Ça, c'est au niveau de nos parents. Mais nous, aujourd'hui, le côté sacré pour nous de l'eau, c'est. On mesure un peu, par exemple, je, moi, je prends mon cas, je regarde la télé, je vois le Sahel. Je vois combien j'ai de la chance d'avoir de l'eau. Quand je me lève le soir et que j'ai de la fraîcheur avec vous je peux aller me baigner, comme on l'a fait la dernière fois avec nos amis. Combien sont ceux-là qui manquent de s'ils avaient seulement ceci? Je prendrais donc le côté sacré de l'eau, où les gens l'adoraient, au côté sacré du bien qui est là et dont j'ai là aujourd'hui la chance. De bénéficier. Cela va de même pour l'eau du lac. Tu as envie de venir ici? Il faut que tu aies assez à cette eau-là. Évidemment, comme on a parlé de questions de responsabilité, il ne faudrait pas que tu la pollues. Je ne dois pas non plus la polluer. Nous devons veiller à ce qu'elle soit toujours disponible pour tout pêcheur. qui vient vous porter l'eau d'ailleurs ville. c'est vraiment juste l'eau ici. On n'est pas connecté au réseau hydraulique de la ville. Hein? Non, non, c'est le 100% qui est connecté. Dans presque tous les villages, pas presque tous, dans quelques-uns des villages, il y a des fourrages... Autonome. Qu autonomes. Enfin, quelques-uns. Quand on va dans le nord, la plupart des villages qui sont dans le nord n'ont pas d'eau. Et ils se servent, la population se sert de ceci. Donc, donc, l'eau ici à la surface est-ce qu'elle est, qu est potable? Non. Non. Vous pouvez donc voir l'eau potable, l'eau potable là, de, de ah, propre, le la de, de consommation est à 110 mètres de profondeur là, au niveau de la nappe. <rires> Se passe là-bas, c'est un point d'eau. C'est un point d'eau où les femmes viennent s'approvisionner en eau potable, eau potable uniquement. Mais elles viennent souvent avec leur bassine, leur, leur seau et elles viennent remplir ça là. Il y a une motopompe derrière là-bas qui reprit l'eau, qui pompe l'eau du sous-sol et qui renvoie ça du tuyau, fait les récipients. l'eau est payée, est payante. Hein? D'abord, l'essence pour alimenter la motopompe, mm -hmm. on doit entretenir le, le forage. Donc il faut payer. Ceux qui sont là en train de travailler, on doit les payer aussi. Les 20 litres, il y à 10 francs. Ah, c'est pour eux, c'est cher. Et il n'y a pas beaucoup de points d'eau. goût, à exemple. Ils au moins plus de 40 000 habitants. Et il y a à peine deux points d'eau. Ils sont en train de forer encore trois plus, okay. plus au niveau du village. Mais nous voyons que malgré ça, là, ça ne suffit pas. On ne faut pas faire plus de 2-3 kilomètres, kilomètres pour avoir de l'eau. Ça, c'est déjà une différence. Par exemple, l'eau qui est là maintenant, le plus là c'est foré en 1965. Depuis 1965, pas les Canadiens. Donc ça là, il faut... L'entretenir, là où c'est maintenant, il faut, il faut mieux renouveler ça. Mais il faut de moyens, il ne faut pas le mieux être d'entretenir ce qui est qu là pour servir de l'eau. Et la qualité de l'eau qui sert aussi, il faut voir. Bon, il faut faire une analyse. Il y a d'autres qui font l'eau au lieu de couler, ils ne trouvent pas. Et ils vont comme ça jusqu'à la maison. Ce qui n'est pas égé. Et on ne ce n'est pas de voir partout leur vie. Quand plus de l'eau, refermez aussitôt, pour que vous ayez la qualité de l'eau. Espèces. Maintenant, on en a un peu moins de sang. Parce il y a des ça? problèmes écologiques aussi. Notre malheur vient de la proximité de Cotonou. Le marché de Cotonou s'abrasse à chaque jour des dizaines de tonnes de déchets. Et tout ça s'est déversé dans la lagune. Vous avez sûrement vu, je ne sais pas. Et par ricochet comme les eaux, il n'y a pas de frontières étanches. Où on dit arrêtez-vous là, ne venez pas là. Ça circule, ça nous vient ici. Il n'y a aucun. Une politique d'Afrique pour euh, assainir, qui est au bord de l'Europe. L'État, ils ont, ils ont enclenché un peu avec euh, les Canadiens, avec le, le programme de gestion des déchets solides et ménagers. Le système d'enlèvement et de traitement des déchets ne répond pas encore à la masse de déchets produits de chaque jour. Ce qui fait qu'ils sont dépassés par la masse. Ils essayent mais ils ne peuvent pas tout gérer. Oh non, non, On a, on a une, une, beaucoup de techniques de pêche. Alors, celle que vous avez là, regardez. Le gars, il est debout dans l'eau et il envoie son filet au même endroit. Vous avez vu C'est la technique de la pêche à l'épervier. Le pêcheur, alors, tire sur le centre, le, le, le, le centre de son cercle et ramène le filet avec une corde. Donc, au fur et à mesure qu'il tire, les pâtes se resserrent comme les plombs se resserrent comme les pâtes de, de, de l'épervis autour des poissons qui sont à l'intérieur, il les ramène. Au fur et à mesure que vous jetez à l'endroit, vous créez, vous creusez un trou. Le poisson recherchant les profondeurs et comme je vous l'ai dit, il a une mémoire de 3 secondes. Même si en temps il s'était échappé du trou, il reviendra. Ah oui. Ouais, tout jaloux, non. <rire> ah. On a attrapé un petit crabe. Oui, mais Et avec cette technique, ça arrive qu'un autre pêcheur vienne chercher le filet de quelqu'un d'autre. Non. non dit, mais comment il arrive à reconnaître que son filet est ici C'est une question aussi d'habitude. Oui. Comment on peut filer dans ce vrai labyrinthe oui. Là, On se dit, mais on va se mettre oui, oui. Non, on est habitué, on connaît plus ou moins le chemin. Même... Comment ils font les pêcheurs pour délimiter leur territoire sur le lac pour avoir les meilleurs endroits, les meilleurs spots de pêche. Oui, les meilleurs endroits aussi c'est à partir de la profondeur. Les gens, pour avoir du poisson, il faut installer en profondeur. Maintenant, à défaut d'avoir en profondeur, cela prend aussi des moyens pour installer en profondeur. Cela prend des moyens. Ça prend que tu as beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de branchages et les planter. Ah ouais. Et il faut avoir beaucoup de gens qui vont travailler avec toi pour faire un suivi régulier parce que plus le bois, le, le, le, le, le bois pourri, Mieux ils disparaissent. Donc il faut renouveler régulièrement le pack et maintenir toujours le, le, le, la limite debout. Le tram un peu de voyage en fond. Puis de savoir que dans le fond c'est voir, an analyser et agir. Donc en premier lieu, on voit. On voit nos yeux voient c'est quoi le Bénin, c'est qui les gens autour de nous. Après ça, analyser. Donc dans le fond, c'est un peu réfléchir à qu ce qu'on a vu. Donc ici, les maisons sont pilotées. Il y a une raison pour ça, c'est pas juste pour être sur des pilotis, c'est pensé. Ça l'aide un peu à comprendre, pas juste regarder et puis ah waouh c'est joli, mais d'avoir un sens. Combien sens sur l'eau? Je me sens bien. Oui. Mais... Oui. mais... Oui? Tu n'as pas peur l'eau de... Non. Tu ne pas dépaiser. Euh, peu oui, mais en même temps, je trouve que l'eau c'est calme, puis ça un fait relaxer tu te sens bien, tu te sens de l'harmonie tu tranquille <questioned> in